L'erreur que font 80% des investisseurs en immobilier. Dans cette vidéo, je vais te donner mon retour d'expérience après avoir euh, eu pas mal de candidats à nos sessions de coaching en immobilier. Et euh, je vais te dire ex exactement ce qu'il ne faut pas faire si tu veux réussir ton premier investissement en immobilier. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de tout d'abord liker cette vidéo car ça nous permet de faire connaître la chaîne YouTube à un plus grand nombre de personnes. Dès qu'on attend les 100 likes, YouTube référence mieux la vidéo, donc je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu. Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube et de surtout activer la petite cloche afin d'être notifié de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs, je te parle de vrais investisseurs et moi-même avons investi pour plusieurs millions en immobilier. Dans cette vidéo que je fais un peu à l'improvise, je vais te dire le retour d'expérience que j'ai après avoir coaché pas mal de personnes déjà euh, gratuitement en immobilier. Euh, donc tu sais qu'on offre des sessions stratégiques en immobilier. Et je vais te dire ce que moi j'en retire de ça. C'est que la plupart des personnes pensent que ils peuvent y arriver tout seuls. Comme je dis lors des sessions, il y a pas mal de personnes qui sont là comme euh, genre, si j'ai envie, si envie de dire des messieurs. Et madame gratuit c'est à dire c'est des personnes qui vont prendre de l'information gratuitement donc sont prêts à passer des heures au téléphone ou à comment dire ou à consommer toutes les vidéos sur internet afin de ne pas ne serait-ce qu'investir une petite somme pour leur permettre d'apprendre à investir en immobilier et ça déjà si il faut savoir une chose c'est que si tu n'es pas capable d'investir sur toi même tu ne pourras jamais investir en immobilier car comment expliques-tu que investir une somme sur toi, donc sur tes connaissances, sur des techniques en termes de négociation, en termes de fiscalité, en termes d'optimisation de revenus en immobilier Si tu n'es pas capable d'investir sur ces connaissances-là, comment veux-tu investir des centaines de milliers de dollars ou d'euros en immobilier C'est quasiment impossible. Si tu vois, même, ça ne marche pas. Donc, si tu n'es pas prêt à investir d'abord sur tes connaissances, tu ne pourras jamais investir en immobilier. Il faut être clair par rapport à ça parce que beaucoup de personnes pensent que l'immobilier, c'est comme ça. Mais il faut d'abord avoir des connaissances de base en immobilier et après des connaissances sur le terrain avant de pouvoir réaliser son investissement. Et c'est ce que moi-même et la plupart des autres investisseurs font. Aujourd'hui, je me forme tous les jours en immobilier, c'est-à-dire je suis des cours en ligne, j'ai des mentors, j'ai des coachs. En immobilier beaucoup beaucoup plus expérimenté que moi même les personnes que avec qui je me forme en immobilier donc mes formateurs se forment également en immobilier donc comment expliques-tu que euh, toi qui veux investir dans ton premier investissement tu ne sois pas capable d'investir dans tes connaissances ça marche pas comme ça donc la première chose à faire vraiment c'est de te former la deuxième chose qu'il faut absolument que tu fasses si tu veux vraiment être un bon investisseur c'est de côtoyer les personnes qui ont des résultats. Ça ne sert à rien d'aller en parler, d'aller parler à tes projets, à monsieur, madame, tout le monde, à ton voisin qui n'a même jamais investi en immobilier ou même à ton banquier ou à ton, ton conseiller financier qui n'a jamais investi en immobilier car ce ne sont pas ces personnes-là qui vont t'apprendre comment investir en immobilier. Même à ton professeur, il n'existe pas de diplôme d'investisseur immobilier. Tout se passe sur le terrain, comme on C'est Vraiment en, fais, en, en allant faire tes propres expériences, en allant visiter, en allant... Euh, euh, à des soirées de networking intégrant des groupes de mastermind en immobilier que tu vas vraiment pouvoir avoir des résultats conséquents en immobilier donc il faut vraiment que tu travailles par rapport à ça et la troisième chose que je remarque que les personnes font c'est qu'elles ont des croyances limitantes par rapport à l'immobilier et moi j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça c'est que si tu vois que quelqu'un a eu les résultats que tu souhaites avoir c'est que c'est possible. Sache que sur Terre, il existe forcément quelqu'un qui a plus ou moins le même profil que toi, on va dire à 80%, qui a le même profil que toi, qui a, les mêmes, euh, qui a les mêmes finances que toi, qui a les mêmes attitudes intellectuelles ou physiques que toi peut-être. Et sache que cette personne-là a pu faire le grand saut et a pu évoluer de façon significative. Donc, si une personne similaire à toi a pu avoir les résultats que tu as, que tu souhaites, pardon, euh, pourquoi pas toi parce que des fois, quand j'ai les gens au téléphone, ils me disent, oui, mais euh, on m'a dit que ce n'était pas possible. Oui, mais est-ce que, est -ce que, est -ce que euh, avec mon salaire, je pourrais investir? Oui, est-ce que le marché de l'immobilier est comme ci, comme ça? Mais tu prends l'information auprès de personnes qui sont plus expérimentées que toi. Et si cette personne a te dit qu'elle a déjà rencontré quelqu'un comme toi qui a pu avoir ces résultats-là, c'est que tu peux y arriver. C'est que tu peux y arriver. Donc... Honnêtement, il faut avoir déjà l'envie d'investir. Quand je dis l'envie, c'est d'avoir l'envie et même l'envie d'investir sur soi-même. Il faut avoir l'ouverture d'esprit de se dire qu'il existe des personnes qui ont les résultats que je veux obtenir. Il faut aussi avoir l'humilité de se dire, « Ok, il y a des personnes qui ont obtenu des résultats plus importants que moi ou qui sont en train d'obtenir des résultats plus importants que moi. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je me rapproche de ces personnes-là pour pouvoir moi aussi... » Obtenir des résultats conséquents et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui voilà moi j'étais prédestiné à avoir une carrière en, sal en tant que salarié donc comme je suis comme je suis j'ai travaillé six ans dans des cabinets aujourd'hui j'ai mes propres bureaux ici à montréal et j'ai tout plan j'ai tout plaqué pour me consacrer vraiment à mes investissements et aux personnes qu'on accompagne en immobilier donc si toi aussi tu as des projets que tu veux mettre en place ne laisse pas les personnes te limiter parce que crois-moi, ça c'est un message personnel que je t'adresse, et que crois-moi, beaucoup de personnes ont essayé de me freiner par rapport aux projets, aux différents projets que j'ai mis en place, à mes différents investissements, au fait que je me sois expatrié au Canada. Euh, tout ça, donc vraiment, je t'invite vraiment à, à t'ouvrir et à te dire que vraiment, ce que tu veux atteindre est possible. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si tu apprécié, je t'invite à la liker. Je t'invite également à mettre en commentaire. Tu me dis ce que tu penses par rapport à ça, ce que tu penses de ce que 80% des faux investisseurs en immobilier font. Et euh, partage cette vidéo également à toutes les personnes qui sont intéressées à l'investissement immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao